Donner, nous que vous 3 ans plus que tard. Moi, en tant que représentant, nous émettions une proposition de loi en faveur du référendum d'initiative ah citoyenne. Oui.